Merci. Bonsoir. Euh, donc, euh, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venu euh, malgré la pluie. Euh, moi, je vais vous, j'ai une slide. Euh, je vais vous parler un petit peu de ce que je fais euh, à Modila. Je suis à Modila depuis euh, un peu plus de trois ans maintenant. Euh, je m'appelle Yann. Et euh, aujourd'hui, ah, bah, pardon, je relis mes notes dans l'autre sens. Euh, et euh, donc j'aimerais notamment vous montrer un outil euh, qui a déjà été un petit peu vendu. Euh et qui pourraient peut-être vous aider à contribuer facilement à Firefox et cerveau. Mais avant de commencer, une petite précision. Euh, je, donc je, je serai 45 minutes devant vous à peu près. Euh, et c'est plus marrant si c'est un peu dynamique, donc n'hésitez pas à m'interrompre à tout moment si vous avez une question, si quelque chose n'est pas clair, euh, si vous avez des crochets, etc. Ça ne me perturbe pas du tout, euh, au contraire, j'adore ça. Euh, et donc voilà, c'est parti. Euh, moi, à Modila, je travaille sur les outils et les services euh, pour les développeurs de Firefox. Alors qu'est-ce que ça veut dire Pardon, j'ai écrit mes notes un peu petit. <rire> pour développer des logiciels, on a besoin de toute une collection d'outils qui sont plus ou moins compliqués. Par exemple, une analogie qu'on pourrait faire, c'est si vous faites un mur, vous avez besoin d'une truelle, d'une benne pour remuer votre ciment, d'une camionnette, etc. Et c'est pareil pour les logiciels. Si vous travaillez sur des logiciels, vous utilisez très probablement des outils. Et en fait, plus les logiciels sont gros et complexes, plus les outils que vous allez utiliser seront nombreux et euh, sophistiqués et euh, très spécialisés pour ce que vous faites. Euh, et à Modilla, en fait, comme euh, on travaille sur Firefox, qui est un très gros projet, on a euh, beaucoup d'outils qui sont très différents, très variés. Je vais vous donner quelques exemples. Euh, vous avez, par exemple, besoin d'un gestionnaire de version. Qui parmi vous connaît déjà ce que c'est un gestionnaire de version euh, vous, qui, qui Presque tout le monde, très bien. donc euh, Petit rappel, c'est pour euh, taguer euh, l'état d'un projet euh, à un moment donné et suivre les changements au cours du temps. Il euh, y en a deux. Euh, à Mozilla, on utilise, on utilise les deux. Euh, Firefox fonctionne avec les deux. Moi, j'ai une petite préférence pour Git, mais ce n'est pas le cas de tout le monde à Mozilla. Euh, et pour, du côté des services, il euh, y a Bugzilla, que vous connaissez aussi euh, très probablement, euh, qui est un site qui permet d'ouvrir des tickets, euh, et donc on s'en sert pour répertorier un petit peu tous les bugs qu'on trouve dans Firefox, et aussi gérer un peu tous les projets qu'on a autour de Firefox. Euh, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Euh, voilà, ça c'est Bugzilla. Et je reviendrai tout à l'heure, de toute façon, il euh, y a une démo de prévue. Euh, sur, alors, quand on, pardon, quand on trouve un bug dans Firefox, euh, on peut commencer une discussion directement sur Bugzilla, discussion technique, euh, émettre des suppositions d'où vient le problème, etc. Identifier le problème dans les sources, et ensuite proposer des changements. Euh, ça, c'est des correctifs qu'on appelle des patchs Et euh, une fois qu'un patch a été mis sur Bugzilla, il faut le tester. Euh, donc, on a aussi un service euh, Triorder, tri qui est un site web. Euh, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est un peu une interface qui montre euh, tout plein de tests qui ont été lancés pour certains patchs. Donc là, si je donne un, alors si je scroll un petit peu, un exemple, il y a par exemple David Barron, qui est un développeur assez connu chez Mozilla qui teste un patch et il a lancé plein plein de tests sur plein d'environnements différents Linux, Windows, Mac, Android un peu tout. Et il y a plein de tests différents, par exemple, B, c'est compiler le projet Firefox avec ce patch appliqué, mais il y a aussi plein de tests d'interaction, des tests d'analyse statique, etc., pour vérifier qu'on ne casse rien accidentellement avant d'appliquer un changement à Firefox. Euh, TRI, donc TRI, c'est basé sur une plateforme qu'on qu fait aussi nous-mêmes, Task Cluster, qui est un peu une plateforme générique qui permet de lancer des tâches et de piloter des ordinateurs un peu partout dans le monde, des Windows, des Linux, des Mac, pour exécuter toutes ces tâches. Et donc ça lance des batteries de tests assez immenses un peu partout dans le monde. En revenant du côté des outils, il y a MAR, par exemple, qui pour le coup est un outil développé par Mozilla, contrairement à GIT et Mercurial. Euh, et Mark vient avec les, le code source de Firefox. Euh, c'est un utilitaire en ligne de commande qui vous permet de configurer votre environnement, euh, compiler Firefox, euh, lancer des tests vous-même manuellement, etc. Euh, autre très bel exemple, c'est GDB et RR qui sont. Euh, alors RR, ça a été fait par un ancien de Mozilla. Euh, GDB, je crois pas. Euh, et c'est des, des débuggers qui vous permettent de lancer. Euh, Firefox euh, à travers ces outils pour espionner un petit peu tout ce qu'ils font toutes les instructions et par exemple si jamais un jour vous voyez euh, Firefox a cessé de fonctionner c'est un crash euh, et euh, GDB ou RR va, vont pouvoir vous indiquer exactement tout ce qui s'est passé juste avant ce crash par exemple on voit que le programme a essayé de lire une case en mémoire auquel il n'avait pas accès parce qu'il y a un bug de logique quelque part euh, un cas euh, oublié euh, et ça, ça commence à être des outils assez spécialisés et alors un outil que moi j'adore vraiment c'est Clang, un compilateur qui permet aussi de faire de l'analyse statique et donc de relire votre code et de faire des critiques de votre code et dire par exemple ici vous avez un problème de logique vous pouvez dans certains cas auxquels vous n'avez pas pensé accéder à une case de mémoire à laquelle vous n'avez pas le droit et ça fera un crash et il permet de détecter ça en lisant le code mais il fait aussi d'autres choses, il peut augmenter la lisibilité du code il peut vous indiquer, euh, là, vous avez écrit un algorithme en cinq lignes, mais il peut être simplifier en trois lignes, euh, des choses comme ça. Et ça, c'est très, très puissant. Euh, par contre, euh, je vous ai parlé un petit peu de tout ça pour vous montrer euh, la multitude d'outils qui existent à, à Mozilla. Euh, et le problème euh, qui apparaît ici, c'est que euh, les outils sont très nombreux. Ils sont peut-être un peu difficiles à trouver, euh, difficiles à comprendre. Il euh, y a de la documentation pour chaque outil, mais déjà il faut les trouver et ensuite il faut les lire, des fois c'est même des livres entiers de documentation pour comprendre comment utiliser un outil correctement. Euh, et comment le configurer sur sa propre machine. Et donc voilà, ce qui se passe, c'est que les, la plupart des développeurs de Firefox ne sont pas spécialistes de chaque outil euh, qu'ils vont utiliser, c'est normal. Euh, mais c'est un petit peu dommage. Par exemple, Clang pourrait améliorer beaucoup la qualité de Firefox euh, en proposant des améliorations du code, etc., euh, si plus de développeurs l'utilisaient. Mais c'est compliqué de euh, faire des formations de plusieurs mois à tous les développeurs pour leur montrer comment installer ça sur leur ordinateur, etc. Euh, et une solution que je verrais à ce problème, ça serait de rassembler euh, l'accès à tous ces outils, à tous ces services, euh, au sein d'un package qui soit facile à utiliser, qui soit maintenu par des experts. Euh, donc, par exemple, un expert de Clang pourrait faire la configuration de Clang une fois pour toutes, pour tout le monde. Euh, et tout ça. Euh, ça rend les choses un peu plus simples. Là, j'ai juste euh, oublié de parler de Bugzilla qui est un site euh, qui répertorie les tickets de Bugzilla, mais qui abstrait un petit peu toute la complexité qu'on voit derrière Bugzilla. Ça vous montre des quelques bugs qui sont faciles à corriger si vous voulez commencer à, à corriger des bugs dans Firefox. Euh, mais ça simplifie Bugzilla. Par contre, ça simplifie pas l'accès à tous ces outils. Euh, donc, moi, ce que je propose. C'est de faire une plateforme centrale, donc un service pour les gouverner tous, euh, et dans les ténèbres les liées, et euh, qui euh, aurait tous les outils et préconfigurés, tous les services accessibles, euh, et qui soit 100% web, euh, donc accessible depuis n'importe quel appareil. Euh, et ça vous paraît peut-être trop beau pour être vrai, euh, mais je vais vous expliquer comment ça marche. Euh, Janitor, ça marche comme ça, ça ressemble à ça. C'est un site web. Euh, vous avez l'URL juste en dessous, Janitor Technologies. Euh, et vous voyez que sur ce site, il y a des images qui sont euh, créées pour chaque projet euh, supporté euh, Firefox, Thunderbird, Servo. Euh, vous voyez qu'il y, y a Chrome aussi, parce que je suis commiteur euh, Chromium aussi. Et euh, ces images, vous pouvez. Euh, en dériver un environnement qui est à jour, euh, qui est entièrement personnel, euh, et l'utiliser pour commencer à modifier le code source de chacun de ces langages. Je vais vous faire une démo juste après. Euh, ça utilise en, en arrière-plan Docker, euh, je ne sais pas si vous connaissez, mais euh, ça permet de euh, créer des environnements euh, de travail euh, de façon reproductible, avec une série d'instructions par exemple qui va dire Télécharger le code source de Firefox, configurer telle chose de telle manière, etc. Une fois pour toutes, ça crée une image et cette image, elle peut être assez lourde parce qu'elle est complexe. Euh, par contre, vous pouvez créer des conteneurs basés sur ces images très rapidement et très efficacement. Les conteneurs ne pèsent rien et sont créés en une seconde et quelques. Alors, cerveau, euh, petit. Donc, je vais parler un petit peu de cerveau pour, pour dire ce que c'est. C'est un navigateur expérimental développé par Mozilla. C'est un peu euh, repartir de zéro pour faire un nouveau navigateur pour essayer de voir comment ça marche. C'est un projet de recherche. Et c'est écrit en Rust, un langage qui est développé par Mozilla aussi. Et alors, ça ne marche pas encore totalement pour tout le web. Ça affiche GitHub et peut-être Wikipédia. Euh, donc, c'est pas vraiment utilisable aujourd'hui, mais c'était pour euh, essayer avec euh, nos connaissances d'aujourd'hui de faire un nouveau navigateur qui soit euh, très efficace. Euh, et euh, certains composants euh, sont tellement rapides qu'on va essayer de les intégrer dans Firefox euh, pour, par exemple, euh, calculer le style beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus sécurisée. Mais bon, ça c'est un, une autre présentation. Donc. Euh, Janitor, ça utilise Cloud9, qui est un IDE web, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est assez fantastique comme outil. Tout ce que vous voyez là, c'est un site web euh, qui a un éditeur de texte euh, dans lequel vous pouvez coder assez rapidement, etc., plein de fonctionnalités qui vous rendent plus productif. Euh, et euh, notamment, il a de l'analyse statique, euh, il donne des exemples, de, enfin, il, il, il indique des des problèmes dans le code et propose des solutions avec lesquelles vous pourriez les améliorer votre code et il vous permet de refactorer etc. assez rapidement dans ce site web il y a aussi une partie terminale et qui est un vrai terminal dans lequel vous pouvez travailler, faire ce que vous voulez, ça se connecte directement dans le conteneur Docker et vous pouvez -get install ce que vous voulez c'est vraiment votre environnement à vous vous pouvez le personnaliser comme vous voulez avec un navigateur de fichiers etc. je vous ferai la démo tout à l'heure euh, détail supplémentaire, ça utilise nos VNC euh, pour euh, se connecter à un environnement graphique. Parce que si vous êtes sur le web et que vous êtes en ligne de commande pour euh, compiler un Firefox, vous pouvez peut-être euh, vouloir tester ce Firefox, le lancer graphiquement, interagir avec, euh, déplacer des onglets, etc. Mais depuis le web, euh, ce n'est pas immédiat, euh, ce n'est pas évident et donc nos VNC, c'est aussi une page web qui euh, affiche un canvas euh, et c'est un client web euh, VNC qui se connecte par WebSocket à un vrai serveur euh, VNC euh, derrière, qui est dans le conteneur. Et donc vous pouvez avoir accès à euh, l'environnement graphique du conteneur. Euh, et donc, voilà, les, quels sont les avantages de euh, tout ce système euh, Déjà, ça vous permet d'avoir un client léger. Euh, normalement, pour euh, contribuer à un projet comme Firefox, etc., il vous faut un ordinateur qui est puissant, donc qui coûte cher. Euh, et euh, j'avais des notes. Euh, euh, et donc voilà, si votre ordinateur il tombe en panne, euh, ou que vous ne l'avez pas sur vous, vous ne pouvez plus travailler. Et euh, si vous changez d'ordinateur, euh, il faut tout réinstaller depuis le début, etc. Ça prend assez longtemps à, à, à installer. Euh, alors que depuis le web vous pouvez accéder à votre environnement de travail depuis n'importe où euh, l'ordinateur d'un ami qu'on qu vous a prêté une tablette, euh, un téléphone euh, et j'ai déjà fait ça d'ailleurs j'avais euh, pro proposé un patch à Firefox et on m'avait dit tiens est-ce que tu peux renommer cette variable et euh, j'étais euh, dans la queue d'un restaurant euh, en train d'attendre et je me suis dit j'ai envie de lander ça assez rapidement donc depuis mon téléphone j'ai dans le terminal renommé euh, la variable euh, re envoyé un patch euh, sur Bugzilla qui a été accepté approuvé etc donc c'est pas l'expérience idéale pour développer mais ça vous permet de faire des petites choses ou de vérifier euh, euh, si une compilation a fonctionné ou je sais pas quoi. Euh, un autre problème, c'est que euh, par exemple, un spécialiste d'analyse statique de Clang euh, va avoir du mal à proposer une solution qui marche pour tout le monde. Comment installer et configurer Clang Parce que les développeurs utilisent une multitude d'environnements différents. Il y a des gens sur Mac, sur Linux, euh, sur Chrome OS, euh, il y a des gens qui travaillent sur des Raspberry Pi. Euh, tout, tout ça, c'est très compliqué. Euh, et ça fait que le problème de la configuration de Clang, elle est résolue euh, autant de fois qu'il y a de développeurs, euh, chacun chez soi, massivement, de façon parallèle, pas du tout efficace. Alors que ça, sur un environnement centralisé, on peut résoudre ce problème une fois pour toutes. Euh, comme je vous ai parlé de la création des conteneurs, ça remplace le, la mise en place d'un nouvel environnement de travail Firefox euh, qui peut prendre quelques heures, si vous, si vous avez l'habitude, euh, quelques minutes. Euh, mais si vous n'avez jamais fait ça avant, il faut lire de la documentation, c'est compliqué. Ça peut prendre même plusieurs jours. Euh, comment télécharger Firefox, euh, configurer un environnement de build, euh, euh, etc. Il y, a des, il y a même des contributeurs qui aimeraient travailler sur Firefox et qui euh, n'y arrivent jamais parce qu'ils euh, ont un environnement un petit peu spécial et ils n'y arrivent pas à comprendre exactement comment avancer. Et là, en fait, on va sur un site web, on clique sur un bouton, et en une seconde et demie, on a un environnement de travail prêt à, à contribuer. Euh, le temps de compilation est plus rapide aussi parce qu'on est sur des serveurs et pas sur des ordinateurs portables. Et donc on peut compiler avec 16 coeurs, 64 gigas de RAM euh, en 10 minutes. Et d'ailleurs, euh, le temps de build diminue euh, assez rapidement. Et euh, le but, c'est d'arriver jusqu'à quelques minutes. Euh, récemment, à Paris, on a mis en place un serveur ICC que j'aimerais aussi mettre sur Janitor qui permet de compiler en, je sais plus, 4 minutes, quelque chose comme ça Enfin, 2 0 C'est assez phénoménal comme temps de compilation, sachant qu'il euh, y a des gens qui compilent en 30 minutes, voire 40 minutes... Euh, euh, un jour, j'avais discuté avec des développeurs de Thunderbird euh, en disant, euh, c'est pas possible, moi je compile en euh, 30 minutes, ça doit être beaucoup trop lent, euh, mon système, euh, euh, je dois faire quelque chose euh, qui ne marche pas. Et ils m'ont dit, 30 minutes, oh, t'as de la chance, moi je compile en 1h, une heure, 1h30 une heure sur mon ordinateur. Et euh, voilà, donc c'est un peu pour proposer euh, à ces développeurs un environnement qui soit plus sympa à utiliser que je fais ça. Euh, donc tous les outils sont préinstallés, préconfigurés, pas besoin de se casser la tête euh, comment euh, installer RR ou euh, Clang ou etc. Euh, idéalement dans l'IDE il y a des boutons qui euh, donc ça c'est pas encore implémenté les boutons mais euh, je vais faire des boutons dans l'IDE qui permettent de lancer l'analyse statique euh, en un clic, des trucs comme ça ou un, un, un débogueur. Euh, et aussi l'accès à tous les services sera simplifié et, et, euh, et et euh, par exemple, pour soumettre un patch à Firefox, euh, plutôt que de se casser la tête de savoir quelle commande Arcane euh, invoquer pour euh, for formater le patch de la bonne façon euh, et comment le mettre sur Bugzilla, etc. Ça, c'est des problèmes qui sont résolus et que vous n'avez pas besoin de re résoudre vous-même. Euh, donc, on peut faire un bouton très simple qui dit « upload patch » et c'est fait. Ou alors, lancer tous les tests sur « try euh, », c'est fait. Voilà. Euh, petit détail, c'est accessible 100% depuis le web euh, grâce à Cloud9 et NoVNC que j'ai montré euh, un peu plus tôt. Les environnements standardisés, c'est notamment grâce aux Dockerfiles. Euh, je pourrais vous montrer le Dockerfile de, de Firefox, par exemple. Ça indique toutes les instructions à, créer, euh, enfin, à suivre pour créer un environnement de développement à jour de Firefox. Et euh, ça, c'est une fois euh, et c'est standardisé. Euh, et les, les, les conteneurs, ça utilise du copy and write est assez fantastique. En fait, l'environnement de développement de Firefox que j'ai sur Janitor, il pèse 30 gigas. Et euh, par exemple, si je vous demandais de, de télécharger 30 gigas pour pouvoir l'utiliser, vous ne le feriez pas, j'imagine. Euh, alors que, quand ça vit sur le même serveur, euh, on peut créer un conteneur à partir de l'image, euh, mais plutôt que de copier-coller les 30 gigas, euh, la nouvelle image, ça sera juste un nouvel index qui va un, un, euh, pointer vers tous les octets euh, déjà présents dans l'image de base. Et euh, en fait, ça fait qu'on peut créer euh, rapidement euh, 1000 conteneurs euh, qui ont l'air de tous faire chacun 30 gigas, sauf qu'en fait, il n'y a euh, sur le serveur qu'une seule fois 30 gigas euh, de stocker. Donc euh, centralisé, ça permet d'agressivement euh, euh, optimiser euh, l'utilisation de ressources. Plutôt que de comp chacun sur compile sur son propre ordinateur 1000 fois en parallèle, on compile une fois sur un serveur qui va vite. Euh, voilà, grosso modo, et euh, la préinstallation et configuration des outils, ça c'est quelque chose qu'on fait nous-mêmes euh, en, en améliorant notamment Cloud9 avec des plugins, en mettant des boutons dedans, etc. Euh, et donc c'est le moment de la démonstration, et euh, je vais euh, sous vos yeux ébahis euh, faire une contribution à Firefox, euh, euh, à partir de rien, euh, j'ai aucun truc installé, quoi que ce soit, je vais faire tout depuis le web. Euh, et je voulais vous faire la démo sur un Chromebook euh, que j'ai amené qui fait 200 euros. Et c'est pas du tout le prix qu'on paye d'habitude pour un ordinateur avec lequel on peut travailler sur euh, Firefox. 200 euros, c'est vraiment pas cher. Et, euh, mais bon, la démo, je peux la faire ici aussi parce que de toute façon, elle utilise le web. Euh, et j'ai rien besoin d'installer ou de configurer, etc. Euh, autre chose à noter, tout ce que je vais faire aujourd'hui, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de triche. Vous pouvez le faire vous-même, même en même temps que la démo, si vous voulez. Euh, C'est tout accessible sur ce site web, euh, Janitor Technologies. Euh, dans la slide, j'ai mis aussi quelques commandes euh, que je vais utiliser euh, pour plus tard, quand vous lirez les slides, si jamais ça vous intéresse. Euh, et donc, je vais aller sur ce site. Voilà, démonstration. Donc, voici Janitor. Euh, on retrouve la liste des projets disponibles. Et euh, en cliquant sur un des projets, euh, par exemple Firefox, je vais faire une contribution à Firefox, euh, ça crée un conteneur. Euh, hop, voilà, c'est créé. Qui apparaît ici. Bon, là, j'ai pas mal de conteneurs Firefox qui ont été créés. Euh, j'ai aussi des conteneurs sur Cerveau et d'autres projets open source. Cresus, d'ailleurs, qui est assez cool. qui est fait par l'ingénieur. Et euh, je crois qu'un des conteneurs était pas mal pour ma démo. Euh, pas de triche, hein, j'avais dit. Euh, on va prendre le numéro 15. Hop, donc je clique sur ce lien qui lance Cloud9, l'IDE. Donc si euh, le Wi-Fi marche bien, ça devrait se charger assez rapidement. Euh, Cloud9 s'est chargé et il s'est connecté euh, à euh, par SSH à mon conteneur. Hop là. Donc j'ai fait un build juste avant, mais voilà. Donc ça c'est un environnement complet de Firefox euh, qui a été créé en une seconde et demie et euh, qui a tous les tous les fichiers de Firefox disponibles. Je ne sais pas si vous voulez euh, éditer des fichiers HTML, euh, vous pouvez éditer du C++. <rire> Je mets un point devant. Ah voilà, un fichier HTML hop, qui est dans Firefox, vous pouvez euh, les, le modifier, etc. Vous avez un, le terminal où vous pouvez euh, faire LS, voir tous les fichiers. Euh, euh, vous avez Git, euh, c'est un environnement Git. Et, euh, voilà. Et donc je vais euh, chercher une modification intéressante à faire à Firefox. Euh, je me suis fait un petit utilitaire euh, qui s'appelle check.sh, mais je vais vous... Oups, pas, pas qsh juste ch. Hop. Euh, qui ressemble à ça. Euh, C'est juste, euh, j'invoque tidy euh, que vous pouvez installer vous-même aussi, euh, et euh, qui check euh, plusieurs règles d'analyse statique. Euh, et voilà, ça se lance comme ça. Check.sh euh, On va lancer dans le moteur JavaScript, euh, qui est ici. Alors, dans, pas dans accessible, dans JS. Il euh, y a le moteur JavaScript de Firefox, euh, donc on peut voir tout le code source, aller le modifier, euh, faire ce qu'on veut, etc. Et là, je vais lancer euh, l'analyse statique sur euh, un dossier dans lequel j'avais déjà trouvé un problème, hein. euh, mais donc ça lance pas mal de, de checks. Et euh, ça, ça sera intégré avec un bouton tout simple euh, assez, assez rapidement. Voici tous les, tous les tests qu'il effectue sur le code. Euh, et donc, normalement, il va trouver un problème euh, ou non. Alors, je vais profiter du temps pendant qu'il calcule pour vous montrer un autre site qui s'appelle Bugs Ahoy, et qui, est va, qui est assez cool, euh, dont j'ai parlé tout à l'heure. Magnifique. Euh, ici, Bugs euh, Qui vous permet de trouver des bugs qui sont faciles à résoudre. Euh, donc, par exemple, si je voulais euh, résoudre un bug dans euh, l'interface utilisateur euh, de Firefox, euh, qui ne soit euh, pas déjà attribué à quelqu'un, et qui soit simple à résoudre. Je ne sais pas si vous arrivez à lire à peu près, mais en gros, je clique sur des cases qui cherchent des bugs faciles à corriger dans l'interface utilisateur de Firefox. Et euh, donc là, ils trouvent pas mal de bugs, voilà. Euh, je vais repérer un bug hier, mais ils partent assez vite les bugs faciles. Euh, voilà, donc euh, il me semble que c'était quelque chose avec pref. Ah, donc c'est celle-là, oui. Ah, donc il n'a pas encore été pris. Très bien, on va le prendre euh, maintenant. Euh, donc je vais sur le bug. Euh, voilà, quelqu'un décrit euh, euh, cette préférence dans Firefox n'est pas utilisée, euh, on devrait l'enlever. Ah, bon, on, on va vérifier. Euh, donc là, c'est un lien vers le code source de Firefox et il indique juste la pref. Donc là, c'est trop petit, vous n'allez pas pouvoir lire. Mais euh, euh, en gros, il voilà, y a une pref ici euh, qui serait inutilisée. On peut chercher euh, des occurrences de. Alors, pomme, c'est. Ah, Je n'ai pas l'habitude de Mac. Euh, des... Ah, on va revenir à ça dans une seconde. Euh, donc. Si on cherche des occurrences de cette chaîne de caractères, pomv, dans le code, on peut retrouver ce fichier dont on avait parlé le bug, qui contient cette pref. On va aller l'ouvrir. Et normalement, quand je clique dessus, il me propose de l'ouvrir, mais apparemment pas. Bon, c'est pas grave. Je peux aller dans navigate et aller dans firefox.js. Voilà, ici, Hop. Donc là, j'ai le code de firefox.js. Je peux Ouais, c'est ça. Je peux pomv. Chercher la pref et la voici. Ok, très bien. Euh, et on voit que dans tout le code source de Firefox, elle, la, cette chaîne de caractères n'est utilisée qu'une seule fois. Donc, euh, bon. Alors, on va regarder euh, qui l'a ajouté avec un git blame euh, de ce fichier-là. Euh, alors, je ne sais plus comment on clique droit. Ah, c'est bien. Euh, Est-ce que je peux faire copy file path Très bien. Je colle là. Hop. On va regarder. Euh... Ah oui, il n'y a pas de slash devant. Euh, hop. Donc, le blame prend un certain temps parce que c'est un fichier qui est très gros et qui a un historique assez énorme. Euh, mais ça, alors voilà, blame nous permet de savoir qui a modifié quelle ligne euh, de ce fichier. Euh, donc, là, je vais chercher. Bah, pas ça du coup. Euh, je vais rechercher la pref. Euh, hop, comme ça. Bref. Hop, hop, voilà, on voit qu'elle a été ajoutée par euh, Jared Wynn euh, en 2012. Très bien, c'est assez vieux, donc euh, probablement ça ne sera plus utilisé, mais on va quand même vérifier. Euh, là, j'ai le ID du commit dans lequel ça a été ajouté, donc je peux aller regarder euh, qu'est-ce qui se passe dans ce commit. Hop, euh, Je vois que c'est euh, Social Sidebar, une nouvelle fonctionnalité de 2012, qui a été ajoutée, euh, euh, voilà. On voit qu'elle est implémentée dans un autre fichier qui s'appelle... Euh, browser base euh, social, machin, ici. Donc, bon, on va regarder l'historique de ce fichier, euh, git log de ce fichier. Hop. Et euh, d'ailleurs, il y a une fonctionnalité de git log qui est assez cool, qui permet de chercher euh, l'historique euh, qui modifie euh, des occurrences d'une chaîne de caractères. Et ben, On va mettre la, la valeur de la pref, encore une fois. Euh, troisième fois que j'ai commis. Très bien. Hop voilà, et magnifique, là on peut s'arrêter là, euh, ctrl -c. Euh, On voit que ce commit de 2016 a remové, donc enlevé euh, la sidebar. Donc euh, on voit que la personne, en faisant ce commit-là, Git euh, Show, elle a enlevé la fonctionnalité entièrement, euh, mais elle a oublié d'enlever la PrEF. Et bien on va l'enlever nous-mêmes. Euh, maintenant qu'on est suffisamment confiant qu'on peut faire ça. Hop, on enlève, on sauvegarde le fichier, euh, Pommes, magnifique. Et euh, là, je regarde dans le guide diff, j'ai fait mon changement euh, magnifique de Firefox. Euh, donc je vais faire un git commit, et euh, quand on contribue à Mozilla, euh, on doit formater les, les messages de commit d'une certaine façon. Il faut mettre bug, le numéro du bug, qui, est... qui était pas loin. Il est où Il est là. Le numéro du bug, ici. Hop, Ctrl-C. Je reviens dans mon environnement de travail ici. Magnifique. Euh, et on peut appeler ça remove unused pref. Euh, voilà. Euh, on peut mettre un reviewer égal bah, le, probablement euh, la personne qui avait ouvert ce bug. Euh, elle s'appelle DAO. Très bien. Donc on va mettre reviewer égal, égal DAO. DAO Godwald. Hop. Voilà. Donc j'ai créé mon commit. C'est magnifique. Euh, sauf que c'est un commit git et je dois le mettre sur Bugzilla. Et ben en fait j'ai euh, bientôt un bouton qui va faire ça. Mais euh, là je le fais directement en ligne de commande et c'est git bz attach-e euh, euh, e head. Hop Cet, Ce truc là, imaginez que j'ai cliqué sur un bouton, euh, euh, me propose d'uploader le patch directement sur Bugzilla. Euh, je mets DAO comme reviewer. Euh, et, euh, et, et voilà, c'est très bien. Hop, je ferme. la preview. Ah, donc c'est le. C'est 2.2 Donc on va mettre 1 plutôt. Euh, et voilà. Et là j'ai attaché mon patch à Bugzilla. Euh, si on rafraîchit la page avec Pomme L. Non. Pomme R. Oui voilà, magnifique. Donc là, j'ai ajouté un patch et j'ai demandé à Dao de le reviewer. Euh, voilà, une contribution à Firefox. On va voir si Dao répond à ma, à ma requête, à ma demande de revue. Euh, et entre-temps, on a trouvé un problème dans parser.cpp, et ça, c'était la démo que je voulais vous faire, donc je clique dessus Open. Et donc, le problème détecté par ma moulinette, c'est qu'il euh, ne faut pas utiliser else après un return. Alors, on va, voir, on va regarder le code. Hop euh, effectivement, ici, il y a un return false et juste après il y a un else. En fait, ça ne sert à rien d'avoir un else si jamais il return. Euh, donc, eh ben, c'est très simple, on peut juste enlever ce else. Alors, ce qui est bien, c'est que je ne comprends pas du tout ce fichier, mais je peux quand même faire une contribution qui a l'air correcte. Euh, mais je vais quand même demander une revue de code à quelqu'un. Et euh, un autre problème, c'est que ici, la condition utilise p qui a été créée dans ce if ici. Euh, donc, bon, je vais juste la sortir de cette boucle. Je vais faire, euh, hop, ça je l'enlève, je mets ifp pour garder euh, le code comme avant, euh, je me mets là, comme v, euh, et voilà. Et là, normalement, euh, j'ai fait un, un point-virgule, comme s. Et là, normalement, j'ai fait un changement euh, qui fonctionne, euh, et, euh, et je vais le proposer euh, à nouveau euh, comme contribution. Donc j'aurais fait deux contributions dans ma démo. Euh, je refais un nouveau commit. Am, hop, bug. Euh, là, il faut que je crée un nouveau bug. Alors, très bien. Eh ben, je vais vous montrer comment ça marche. Je fais new. Euh, et je vais. Ah, il faut que je me connecte. J'étais connecté tout à l'heure. Ah, je suis pas sur le bon onglet ici. Voilà. New. Là, là donc, je crée un nouveau bug. Dans, euh, il était dans le JIT, je crois. Je cherche JavaScript Engine JIT. Très bien. Ouais, ça doit être ça. Hop. Euh, entrée. Ah, il charge. Donc le, le Wi-Fi mouline. Ah voilà, donc là je crée un nouveau bug. Euh, je vais dire. Donc c'était quoi qu'on a corrigé déjà euh, euh, Ça. Euh, do not use else after return. Euh, voilà. Euh, mais bon, je pense que vous avez compris le principe. Euh, je vais f... En fait, euh, le, le but de ma démo, c'était de euh, faire le bug sous vos yeux et euh, d'écrire le bug, et ensuite de demander la revue à Benjamin pour qu'il le euh, review euh, en, en live et qu'on puisse l'intégrer à Firefox. Euh, mais bon, je pense que vous avez compris le principe et je vais vous épargner la suite de la démo. Euh, donc, revenons au slide, euh, qui sont de l'autre côté. Voilà ouais, ici, très bien. Et voilà. Et euh, donc, merci beaucoup. Euh, c'était ma démo. Et euh, maintenant, je ne sais pas si vous avez des questions... Euh, sur, euh, sur Janitor ou sur euh, quelque chose en général. Et euh, sinon on pourra aussi se retrouver après euh, pour discuter. Oui, Stéphanie Petite question ah. ah. donc on a on a un micro euh, pour les questions. Comment on enregistre ta question Oui, on enregistre et d'ailleurs bonjour à tous les gens qui regardent sur Her et euh, peut-être je la mettrai sur YouTube aussi donc euh... Tu, tu l'as peut-être dit dans ta conf, mais je n'ai pas forcément tout écouté. Ok, pas de, pas, pas de souci. C'est euh, -ce difficile d'écouter. est à quelqu'un qui est en train de fixer un bug de sécurité d'utiliser Janitor Ah, euh, donc pour fixer un bug de sécurité, euh, il faut déjà s'y connaître pas mal en sécurité. Et on se doute quand on y connaît un peu en sécurité que travailler sur un environnement partagé comme ça sur le cloud, ce n'est pas forcément la meilleure idée pour les problèmes de sécurité. Euh, donc la, la réponse courte est euh, non, s'il vous plaît. Ne pas corriger de bug de sécurité sur Janitor parce que euh, les conteneurs que vous utilisez sont sur une infrastructure partagée. Euh, donc il y a par exemple 300 conteneurs sur un même serveur, et euh, on fait le maximum qu'on peut pour rendre tout ça sécurisé, mais il y a forcément des trous tout le temps. Et par exemple, si un gouvernement euh, mettait en œuvre tous les moyens possibles pour compromettre le système, il ne tiendrait pas vraiment. Et donc quelqu'un pourrait exploiter et sortir de son conteneur pour aller voir chez les autres. Et le problème, c'est que dans les conteneurs, il y a des euh, clés, des secrets qui vous permettent de euh, euh, contribuer du code en tant que vous-même. Donc ça garantit votre identité. Et si ces secrets-là sont volés, un peu comme des mots de passe, eh bien, euh, un gouvernement euh, pourrait euh, se faire passer pour vous avec ces, ces clés-là. Euh, et donc ce qu'on a trouvé comme solution pour mitiger ça, c'est de faire en sorte que tout, tous les secrets qui sont sur Janitor euh, soient limités en privilèges. C'est-à-dire que s'ils sont volés, ils permettent que de proposer des patchs et de demander des revues de code, mais pas, euh, par exemple, de mettre un, un patch directement dans Firefox euh, comme certains ont droit de push direct, etc. Ça, on ne veut pas sur Janitor. Euh, et on ne veut pas non plus donner accès à des bugs de sécurité qui sont limités, etc. Donc, euh, voilà, bref, j'ai parlé un peu beaucoup trop de sécurité. Mais est-ce que vous avez d'autres questions Ah, pardon, donc, euh, on faut récupérer le micro. Oui, euh, je voulais juste demander s'il y avait une doc en ligne ou quelque chose qui... Bien sûr, eh ben c'est parfait parce que c'est ma slide d'après. Euh, vous pouvez trouver le site web janitor.technologie. Si vous ne l'avez pas vu, il était déjà dans toutes les slides juste avant. Euh, on a un forum utilisateur discours qui a été créé récemment, donc il n'y a pas encore beaucoup de contenu dessus. Par contre, le projet et tout le code source sont sur GitHub. C'est open source parce qu'à Mozilla, on aime bien l'open source. Euh, donc n'hésitez pas à venir regarder le code ou à regarder les issues ouvertes si vous voulez contribuer, etc. Et on est aussi sur IRC, donc si vous voulez venir dire bonjour, etc., on serait très très content de vous avoir. Euh, et euh, quand vous aurez les slides, euh, c'est des liens euh, qui fonctionnent. Euh, donc, par exemple, l'IRC, ça va vous ouvrir un client IRC déjà si vous n'en avez pas. Euh, comme ça, ça ne vous, ça vous embête pas. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions Eh bien, écoute, euh, merci. S'il n'y a pas, pas d'autres questions, euh, je vous remercie euh, beaucoup pour votre attention. Et euh, voilà. Merci beaucoup. J'ai aussi des autocollants, euh, si vous voulez, ou pour discuter après, euh, je vous donnerai euh, tout ça. Et il peut continuer ses explications sur son Chromebook aussi, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Ouais. Bref, ouais. Moi, moi je trouve que c'est honteusement simple maintenant de hacker Firefox, ça ne devrait pas être autorisé des outils comme ça. C'est trop facile.